J-j-j-j- <laughs> c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve. Immense. Voilà. Pardon, excusez-moi. On se retrouve pour l'épisode 0 de la saison 3 de Survivant Gabriel, tout simplement. Donc, euh, comme je vous l'ai dit sur une précédente vidéo, mm -hmm. il me reste pas mal de choses à faire avant de l'annoncer, mais tout ça, ça se fera en off. Tout simplement. Donc... Euh, voilà. Donc, je tiens à présenter un peu ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ça, c'est ma maison en bois. Hum. Attendez, j'ai changé de. Non, c'est pas ça. Voilà, on verra mieux comme ça, donc on verra mieux comme ça, il y aura peut-être pas de latence. Donc ici, c'est ma chambre. Donc une chambre euh, bien colorée, bien... Pour l'instant, voilà, j'ai rien mis de plus. Ce que vous voyez en bas, ça va être là Je suis... allez voir. On va voir. C'est tout ce que j'ai miné pour pouvoir le faire. Donc, j'ai pas fini parce que dessous il y a une grotte. Voilà. Donc, il m'a fallu une heure pour trouver ce village. Hein? Donc, euh, j'en ai profité pour tuer des... des bestioles. Donc, je suis dans un petit village. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à le protéger. Voilà. voilà. commencer à le protéger j'ai pas encore mis le spot des monstres. voilà j'ai fait de la gamme à sucre alors oui ça serait bien que tu puisses poper Je fais un petit trempette à sucre parce que on en a toujours besoin pour l'écriture, pour le sucre. Pour... Donc je vous propose d'aller visiter ce petit village en même temps que moi donc euh, oui j'ai donc là c'est une tour de garde il n'y a rien de spécial dedans mais j'ai essayé de garder la même thématique euh, que ce qu'il y avait dans le Je suis fait mon petit champ de blé, mon petit champ de citrouille. Donc euh, j'irai à la recherche des, des pastèques. Donc voilà. Où voilà. oh, elle est là Elle est là. Voilà. Donc euh, j'ai des vaches. Et de tout, donc je ferai des escaliers, hein, bien sûr. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait ça je pas pas même le faire mais bon je l'ai fait voilà donc le projet euh, que je vais faire off aussi c'est ici donc ça j'ai pas encore euh, j'ai pas encore travaillé dessus mais quand elle sera prête je ferai une vidéo ça sera une tour à meubles oui pour pour avoir euh, pour avoir un peu de, de tout donc ici il n'y a rien donc, euh, j'ai, oui, j'ai pillé le village pour, euh, pour avoir les outils. Ah. Alors là. Alors, chose qui est bien dans ce village. Bon, c'est que j'ai voulu me faire un peu autonome. Alors, chose qui est bien dans ce village, c'est qu'il y a un composteur. Donc ça, je ne sais pas comment on le fait. Alors, il y a un composteur, ça c'est génial, Ça c'est génial, Donc vous pouvez voir le village comment il est, je ne vais pas tout vous faire l'utilité, mais voilà, là on voit bien le mur de séparation, hein, voilà, que, qui va entourer le village pour protéger contre les attaques des monstres, pour l'instant c'est un paisible, voilà, et on va surtout aller dans le labo de recherche. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de la de recherche, parce que vous, vous voulez dire, vous savez, vous dire oui, euh, qu'est-ce qu'il vous fait, euh, c'est de la survie pour le moment, voilà quoi, et, euh, et nous ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas de survie pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir, ça va venir, le premier épisode fera, sera donc, euh, je vais essayer, essayer d'aller plus loin que les autres épisodes, voilà j'ai récupéré et on va sur ce que j'appelle mon laboratoire alors vous allez vous dire oui qu'est ce que c'est eh c'est tout simplement euh, l'endroit où je vais pouvoir travailler un petit peu alors oui c'est un peu long j'avoue hein? je suis allé jusqu'à la bedrock et encore je n'ai pas tout fait Et voilà, j'ai essayé de faire un four automatique, mais ça n'a pas voulu fonctionner. Donc euh... Voilà, j'ai fait plein de fours. Et comme vous le voyez, j'ai tout fait à la hache, de... à la pioche en pierre et en fer. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Je me servirai uniquement de cette source de lave. Là ou d'une autre, hein, j'ai déjà préparé le saut de lave pour pouvoir euh, faire le portail du Nether. Donc, le premier épisode, ça sera euh, peut-être dans un mois, grand maximum dans un mois. Voilà, donc il reste des minerais d'or, des minerais je, je suis pas fort en restones. donc euh, voilà. J'ai encore du diamant. Là, j'ai éclairé un peu tout. Ah il y a oui ah, bah, a... ici qui va part je comble ah, je vais mettre une petite fleur voilà pour euh, agrémenter tout ça donc euh, comme vous pouvez vous en douter donc pour pouvoir faire le mur il me faut beaucoup de pierres donc heureusement euh, comme vous pouvez le voir j'ai préparé le sous de l'ab, j'ai euh... On va mettre la terre ici, voilà. J'ai j'ai des silex, j'ai un de lame pour pouvoir faire le portail du nether. J'ai encore tout ça, j'ai encore tout ça, donc euh, c'est vraiment pas mal. Mais ce que vous voulez savoir, c'est euh, je pense que au niveau du stuff, donc comme vous avez vu, je suis pas stuffé, c'était exprès parce que je vais attendre de. <coughs> de lancer l'épisode 1 donc là l'escalier n'est pas fini hein, comme vous pouvez vous en douter mais l'escalier n'est pas fini l'escalier n'est pas fini c'est pas grave s'il est pas fini c'est pas vraiment grave moi ce que... non c'est pas ça moi ce que je veux c'est ça c'est ça est-ce que tous les plans vont bien pousser voilà. donc j'ai fait... Un petit tour, donc voilà ce que j'ai déjà mon staff full fer. Donc malheureusement, je peux pas faire de bouclier, donc ça c'est bien dommage. Voilà. Mais j'ai quand même 27 diamants, donc je peux faire un staff en diamant si je veux. D'ailleurs, c'est une bonne idée, je vais mettre les graines. Et les graines là, voilà. De la canne à sucre, du lapis lazuli, du foin, du blé, voilà j'ai gardé quelques petites choses en réserve. Voilà. Et ici aussi, j'ai gardé quelques petites choses en réserve. Donc, par exemple, du bois, des pommes, voilà. Mais surtout, ce que j'ai gardé pour le c'est des lingots de fer. Parce qu'avec des lingots de fer, j'ai la chance de... Je peux avoir la chance de, de dropper des underpair et de la neigerie. Voilà. Donc, c'était l'épisode 0. Hein donc euh, après si vous avez des idées de défi à me faire faire, je les prendre volontiers hein, les là par exemple je vais vous faire une tête de citrouille sculptée non c'est pas comme ça non plus j'ai gardé les citrouilles parce que ça peut être intéressant pour faire des tartes à la citrouille. Voilà. La torche, on va la mettre là. Donc, le pain, voilà. Je... Oh, j'avais oublié. Il faut, il faut faire tout ça là. Oui, parce que je. Je vais faire du pain. Je vais faire du pain. Ah. J'ai reçu un message. Je vais faire un peu de pain. Pour... Je sais que le pain, c'est pas nourrissant et tout. Il vaut mieux manger des... Il vaut mieux manger des cultures, mais pour l'instant, les cultures, je ne les ai pas. Je pas de carottes, j'ai pas de pommes de terre, euh, voilà. Tout simplement. Donc, je vais en faire un dernier, Voilà. donc on va mettre tout le pain à côté, voilà. après comme vous pouvez le voir j'ai de quoi me faire un staff en cuir par contre s'il y en a un qui peut m'égayer sur comment faire un porte-armure un, un porte-armure parce que j'aimerais bien pouvoir mettre euh, quelque part comme dans ma vidéo euh, building Gabriel les portes armures, euh, par exemple, pas ici, il y a tous les portes armures, comment on les fait, voilà, après, euh... ah. c'est vachement rentable en fait, d'avoir de... fait ce, Alors on fait ce petit champ, il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus grand, j'avoue, il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus grand. Voilà, c'est tout, hein. j'ai deux fours, dans lequel, de la roche, Voilà j'étais niveau 28 avant de perdre lamentablement, voilà, je vais faire de la. Je vais faire de la pierre taillée. Alors, excusez-moi pour le bruit. Alors c'est de la pierre sculptée exactement. Et je crois que c'est.. j'ai besoin de beaucoup de pierres fondues pour pouvoir faire de la pierre sculptée pour pouvoir faire la muraille donc bien sûr la muraille se fera en off ou si vous, vous si vous le désirez vraiment je pourrais vous faire un, un épisode que sur ça mais je pense que vous je pense que non vous n'allez pas vouloir donc euh, je ferai je, je vais beaucoup en off pour pouvoir euh, essayer de vous faire quelque chose de bien, mais pour le moment il y aura que des épisodes de building Gabriel. Donc j'ai eu un, j'ai déjà eu un commentaire assassin sur, euh, sur l'épisode parce que ma maison elle était pas, elle était pas comme il pouvait lui plaire, voilà. Donc euh... C'est son choix, mais sauf qu'il n'avait pas compris l'objectif de, de la demande. L'objectif de la demande, c'est que j'ai vu que j'avais de la pierre. Ah oui. Là, j'ai plus de quoi faire. Et là, j'ai plus de quoi faire. Ah oui. J'ai des livres aussi, comme vous pouvez le voir. J'ai de la forêt dense euh... j'ai de la forêt dense euh, voilà, à côté de chez moi, est de la forêt, donc, euh, tout autour de chez moi, j'y suis allé un peu au briquet quand même, il faut dire comme euh, certains youtubeurs aiment bien, pour dépayser un peu tout ça là, parce que c'était rempli de forêt, donc il y a une forge, il y, y a tout ce qu'il faut, il y a une église, euh, voilà, Allez hop, on va faire encore deux, voilà, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vais essayer de pas, j'ai des briques aussi, je vais essayer de faire des épisodes pas trop longs, alors oui je cherche aussi à un, un faire un feu de camp, Donc je l'ai vu faire sur, sur certains youtubeurs, avec le, le mode mmh. datapack, euh, avec, les, les euh, mmh. avec les modes que mmh. j'ai. Avec les modes que j'ai. Parce qu'au départ, je voulais faire une aventure Minecraft Pixel Mode et je sais pas pourquoi il y a... y a le mode. Tout simplement, il y a le mode qui... Est-ce qu'avec ça on peut faire des citrouilles sculptées Non. Donc il va falloir autre chose. Là, on va faire un petit pain, voilà, tac tac tac, voilà, encore, voilà, tac. On va mettre le pain dans les réserves, on va mettre ça ici, voilà. Après, on a un super four, voilà, que j'ai pillé un peu dans, dans le village, j'ai fait le tour, le tour du village. J'ai de quoi me faire une scène pour le, pour le cheval. Donc euh, voilà, c'est bien. Hein c'est bien, oui, j'avoue, c'est bien. Encore une citrouille, oh là là. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire Décoller de mettre. Si j'arrive à trouver comment on sculpte une citrouille, ça sera pas mal. Voilà. Donc, euh, je vous rappelle que cet épisode, c'était l'épisode 0. Donc après, il va falloir que je trouve un endroit pour faire le portail du laser. Donc je pense que ça sera dans mon labo de recherche. Euh, dans mon labo de recherche, euh, à peu près au niveau de... Ah, par ici, là, je pense que j'ai fait un truc par ici, où j'ai fait euh, pas mal de choses. Voilà, j'essaie je, de faire aussi une, une, une source de source à, à pierre infinie. Donc euh, j'ai besoin de rien, rien de bien, rien de bien spécial. Voilà, rien de bien spécial. J'ai juste besoin de saut de lave, donc ça je peux avoir un seau d'eau, de la pierre, et je vais faire ensemble sorte de pouvoir avoir tout ça donc euh, on voit que le village est assez grand, j'ai l'auto j'ai le truc qui... qu'est-ce que c'est que ça oh, j'ai pas vu ça C'est quoi ça C'est une sorte de temple que j'avais fait Oui, je peux me faire une hache, mais ça serait beaucoup moins impressionnant. Que là, j'ai voilà donc ici je peux peut-être faire un... ici. Je pense que je vais faire une piscine, mais voilà. J'ai pas mal d'idées. À... J'ai pas mal d'idées, mais la piscine, regardez, on en a là. D'ailleurs, j'allais d'agrandir. Voilà. hop une piscine. Voilà. c'est l'heure d'aller faire dodo. Pour le moment il n'y a pas de mmh. il y a pas de mode, c'est euh, génial. Mmh. Mais il va falloir que je fasse beaucoup de choses, beaucoup de torches. Là il va falloir que je fasse beaucoup de torches aussi. Donc c'est pour ça qu'il a falloir du à off pour pouvoir euh, miner du charbon. Voilà, donc c'était l'épisode. Euh, c'était l'épisode 0 de la saison 3 de Survivant Gabriel, tout simplement. Et puis on se dit à très prochainement pour de nouvelles vidéos, ça qui massera des vidéos. Et ciao tout le monde On n'a pas vraiment le temps de s'amuser, normalement on est là pour s'améliorer. On s'entraîne sans répit C'est ça la gueule académie On veut gagner On va tous te montrer qui on est Ensemble, on a J'ai eu